Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo hacking Arduino préparée pour vous par l'Open Hardware Algérie. Le sujet de cette vidéo sera de vous expliquer pas à pas comment programmer en Python sur une carte Arduino douée. Si vous suivez notre chaîne, vous devez vous souvenir de la vidéo de présentation que nous avons faite de la carte Peaboard qui utilise une implémentation optimisée du langage de programmation Python dans sa version 3 et qui se nomme MicroPython. Nous allons maintenant vous montrer comment compiler MicroPython grâce à une toolchain puis comment le l'uploader sur notre Arduino doué et pour finir comment programmer en Python sur notre Arduino doué. Pour commencer il nous faut télécharger notre toolchain de cross compilation. Alors, vous me demanderez, c'est quoi la cross compilation Eh bien, c'est compiler un programme pour une architecture cible autre que l'architecture hot Bon, c'est un peu du charabia tout cela. En plus clair, c'est la même chose que vous faites avec l'Arduino. Lorsque vous compilez votre code sur votre PC sous Linux, par exemple. Mais l'architecture cible dans notre cas est l'Arduino qui est euh, un Atmega 328p 8 bits par exemple pour l'Arduino Uno. Dans le cas de l'Arduino Doué, c'est une autre paire de manches car elle, il intègre un ARM Cortex m Il nous faut alors une toolchain de cross-compilation qui est un ensemble d'outils pour compiler notre micro-python pour cette architecture. Il nous faut commencer par aller sur le site développeur. Le lien complet pour la page de téléchargement sera donné en description de cette vidéo. Vous avez le choix entre euh, différentes plateformes. Euh, pour cette vidéo nous allons choisir de télécharger la toolchain pour un Linux 64 bits. Nous lançons le téléchargement il faut maintenant attendre la fin du téléchargement après avoir téléchargé euh, l'archive de la toolchain il nous faut créer un répertoire pour l'installer et l'utiliser nous allons alors créer un nouveau répertoire que l'on va nommer OPT cela par la commande mk et Voilà. Après cela, il nous faut déplacer notre archive depuis le répertoire de téléchargement vers le répertoire que nous venons de créer avec la commande move. Et revenir sur le répertoire OPT. Là, nous avons bien notre archive. Puis, il ne reste plus qu'à euh, la décompresser, cela par euh, la commande tar-xj-fv, suivi par le nom de l'archive. est fini, maintenant il nous faut euh, changer les droits d'accès au répertoire que nous venons de créer, donc euh, cela euh, en ajoutant le droit d'écriture par la commande chmod-r pour que cette, euh, ce changement euh, soit appliqué même au répertoire qui se trouve à l'intérieur du répertoire principal on va ajouter w override à notre répertoire gcc AR. voilà c'est fait euh, pour finir, pour vérifier que tout s'est bien passé on doit se positionner à l'intérieur de notre ré nouveau répertoire là on se positionne dans le répertoire BIM, où il y a les exécutables. Ici, on a notre compilateur principal, donc ARM, NON, EABI, GCC. Et il suffit de l'appeler avec le paramètre version. Voilà, nous avons ici le numéro de la version de notre compilateur. La prochaine étape consistera à cloner le répertoire PIT qui contient MicroPython adapté à notre carte arduino Doué. en clonant l'archive cela en prenant l'adresse du répertoire on va revenir sur notre ligne de commande on va faire un git clone avec l'adresse que nous tenons de copier Il faut aussi euh, cloner le répertoire Git qui contient notre version du fichier Makefile pour la compilation sur notre système Linux car le fichier Makefile original a été optimisé pour un système Windows. Donc on va aller sur notre GitHub, on va copier l'adresse du répertoire git et revenir sur notre espace de travail. Il ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà, c'est fait, on peut vérifier. Il suffit maintenant d'échanger les deux fichiers MakeFile et c'est tout. Avant de lancer la compilation, nous devons télécharger et installer un logiciel qui nous permettra d'uploader le code compilé vers la carte. Ce programme se nomme BOSSA et il s'installe par la commande sudo apt install BOSSA. Voilà, après avoir téléchargé et installé ce logiciel, tout est prêt pour compiler notre code. Il faut se positionner dans le répertoire où on a cloné MicroPython. choisir atmel sam3x c'est là où se trouve tout euh, le code spécifique pour l'ARM qui est monté sur l'ordonnement de W Et il suffit maintenant de taper Make pour compiler. Soyez patient parce que ça peut prendre un certain nombre de temps. Après la fin de la compilation, on a un nouveau répertoire qui se nomme build et à l'intérieur duquel, on a notre fichier BIN qui se nomme firmware. Donc, si je tape ls, voilà, on a notre nouveau répertoire build. Et si on se positionne à l'intérieur, on a notre programme firmware BIN qui va être uploadé sur notre carte Arduino Doué. Afin d'uploader ce programme sur notre Arduino doué, il nous faut alors brancher notre Arduino à notre PC via son port USB programmable. Si vous vous demandez lequel c'est, c'est celui qui est le plus proche de l'entrée d'alimentation. Pour vérifier la bonne liaison avec le PC, nous pouvons utiliser la commande bosac i pour avoir des informations sur la carte qui est connectée à notre PC. Nous avons ici des informations sur notre carte. et la partie la plus importante, c'est le port de communication avec le PC qui est, dans notre cas, TTYACM0. Il nous suffit maintenant de revenir sur le répertoire MicroPython. et utiliser la commande make upload avec le port qui est égal à tty à cm0. Cela pour uploader le programme. Si tout va bien, le l'ARM doit rebooter après 30 ou 20 secondes. Nous avons uploadé notre programme sur la carte, comment pouvons-nous maintenant en profiter Eh bien, il nous faut débrancher la carte du port programmable et utiliser son port USB natif. C'est celui qui est proche du bouton reset. Après cela, il nous faut utiliser un hyperterminal pour communiquer avec notre interpréteur. Nous allons utiliser dans notre cas minicom libre à vous de prendre un autre hyper-terminal tel que SCREEN. Maintenant, il nous faut configurer MINICOM avec la commande MINICOM-S pour SETUP. Là, il faut descendre la configuration du port série. Il faut taper sur la lettre A pour changer le port série A yacm 0 Puis sur Entrée, voilà Maintenant, il faut descendre par Sortir Nous sommes maintenant connectés à notre Arduino qui fait tourner notre programme MicroPython. En tapant sur Entrée, on a l'invite du prompt de notre interpréteur On peut tester par exemple X égale à 2 Si on fait print2 Voilà, notre euh, interpréteur fonctionne. Mais comme euh, toujours, quoi de plus basique pour tester notre installation que la, le programme Blink. Alors, sur notre interpréteur, il faut taper le programme qui suit from machine import LED Time. On va créer une boucle while, une boucle infinie, on va faire clignoter la LED. avec une, un intervalle de temps en millisecondes qui correspond à 500 millisecondes. Ah, j'ai fait une erreur sur la fin, donc on revient ici. Là, il faut faire time, sleep. Voilà, c'est la méthode sleep, millisecondes. On clique encore une fois. Voilà, nous avons notre LED qui clignote avec un intervalle de 500 millisecondes. C'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons comment effectuer les mêmes opérations, mais cette fois sur une plateforme Windows. D'ici là, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à donner vos commentaires sur cette dernière. Et à vous abonner sur notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi interagir avec nous via nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de l'équipe, je vous dis salam.